Salut à tous, moi c'est Cypher, vous êtes sur xboxlife.fr, aujourd'hui on part sur l'asphalte pour le test de Red Cat sur Xbox One. Donc là on va partir sur deux courses, et pendant ces deux courses je vais vous parler du jeu, etc. Donc le jeu il est développé et édité par Milestone, et il est sorti le 8 octobre 2020. Alors moi je suis nouveau en matière de, de simulation moto. j'ai fait pas mal de simulation auto, mais là je voulais tester ce que ça donnait au niveau de la moto. Donc ce que je vais dire c'est plutôt destiné aux joueurs voulant euh, découvrir le, le, cet univers plus qu'aux motards chevronnés. Parce que je pense pas leur apprendre quoi que ce soit le, à la limite. S'il euh, si y a des informations que j'ai oubliées, etc., venez dans les commentaires nous donner des compléments d'infos, ça sera le ça sera plus intéressant en fait au film. Euh, donc dans RideCat vous avez 176 motos euh, et 81 motos qui vont arriver via des DLC. Attention par contre il y a une partie de ces motos C'est des variantes de la même moto ça va être des... Vous allez avoir la version euh, classique La version course Ou la version endurance Qui vont, euh, qui vont chacune être jouées dans, dans certains modes de jeu Donc euh, c'est un peu moins C'est un peu moins de moto au final Quand on, quand on, quand on reprend vraiment le, le compte euh, Avec ça vous avez 30 circuits et 4 pareils Qui vont arriver en DLC euh, D'ailleurs il y a des DLC payants et gratuits donc, une partie des, des motos vont arriver gratuitement. Et ça, c'est plutôt cool. Pareil, niveau circuit, il y a quelques manques, mais ça, je vais en reparler un peu après en parlant des modes. Transition toute trouvée. Donc, les modes de jeu. Alors, comme dans tous les jeux de course classiques, vous avez le mode course simple. Vous choisissez votre course, votre circuit. Vous avez la possibilité de choisir le nombre de tours et le nombre d'adversaires. Vous avez aussi la possibilité de choisir l'heure à laquelle la course commence. Le, la météo est-ce que euh, la météo est dynamique ou non et la vitesse à laquelle le temps se déroule vous avez la possibilité d'aller jusqu'à 60 fois le, la vitesse de euh, temps de jeu donc en gros en une minute vous passez une heure de, une heure de jeu donc le dire, les conditions climatiques et le, le cycle jour nuit avancent très vite là par exemple c'est ce que j'ai mis pour cette course donc euh, on commence de nuit et on va finir la course de jour normalement Ensuite vous avez mode contre la montre, pareil vraiment du classique, vous choisissez votre circuit, votre moto, et vous essayez de battre, le, battre le temps, euh, le meilleur, euh, essayer de faire le meilleur temps possible. Donc ça c'est vraiment du classique de, de tout bon jeu de course. Ensuite vous avez le mode carrière, celui-là je l'ai vraiment bien aimé. Vous commencez par choisir déjà la région dans laquelle vous allez, euh, vous allez jouer, donc Europe, états unis ou Asie. Ça va définir en fait les courses, quel, quel circuit et quel tracé vous allez avoir pour, pour débuter. Et ensuite, vous avez plusieurs petits défis. Vous avez des contre-la-montre classiques, des contre-la-montre dans laquelle vous avez des, des portes à passer à une certaine vitesse, des radars en fait. Vous, vous devez les passer à une certaine vitesse. Si vous les passez trop lentement, vous avez ça c'est décompté de votre de votre temps total. Vous perdez vous perdez des secondes. Vous avez des défis de déplacement, des courses classiques. Euh, plein de petits défis comme ça qui sont plutôt, euh, plutôt cool ça permet surtout de ne pas s'ennuyer de ne pas avoir à refaire toujours la même chose des courses en commençant toujours à la même position etc euh, le petit bémol qu'il peut y avoir dans, certains, dans certaines carrières là vraiment vous, vous avez de la diversité, c'est assez sympa euh, qu'est-ce que je pourrais dire de plus de, dans ce mode là euh, vous avez quelques choix de temps en temps euh, mais c'est pas c'est vraiment les choix de basique comme, comme ce que je vous ai dit au début le, le fait de choisir son son, sa zone de départ et vous avancez comme ça quand vous finissez une coupe euh, donc une coupe c'est divisé par plusieurs euh, petits défis vous débloquez d'autres coupes avec d'autres d'autres types de motos d'ailleurs ce mode ça vous permet d'acheter vos premières motos donc il faut il faut commencer par là euh, vraiment un mode un mode de jeu plutôt cool qui permettra de, de découvrir le, le jeu par contre euh, par contre comme je disais moi je suis vraiment débutant en la matière et les premières heures de jeu, faut s'accrocher. pas, euh, c'est pas cadeau. Le, le jeu fait pas de cadeau. Le chrono est vraiment, est vraiment serré. Euh, des fois, vous allez avoir la médaille d'or et le, le dernier chrono pour avoir la médaille de bronze qui sont à 6-7 secondes d'écart. C'est vraiment très peu pour, pour certaines courses. Donc, faut vraiment s'accrocher au début. Euh, après, des, après un petit temps d'adaptation, ça devient vraiment cool. Mais faut... Faut savoir qu'il va falloir s'accrocher pour les gens qui veulent découvrir et pour finir vous avez le mode course d'endurance en règle générale moi j'adore ce type de mode dans les jeux de course celui là fait pas exception je l'ai vraiment bien aimé donc comme pour le mode course simple euh, vous allez choisir votre circuit votre moto qui va là être une moto euh, endurance justement par rapport au, aux différents modèles de moto et euh, le jeu va prendre en compte vos... l'usure de vos pneus, votre jauge d'essence, et plein de petits détails comme ça. Ce qui va vous demander régulièrement de retourner au stand pour, pour, bah, pour recharger l'essence, pour changer vos pneus si le temps a changé, ou s'ils sont trop abîmés. C'est vraiment sympa, ça change un peu de juste faire la course de, de la ligne d'arrivée à la ligne d'arrivée. Vous êtes obligé d'être un peu tactique, vous demandez est-ce que vous, vous passez plutôt au stand, est-ce que vous continuez la course en priant pour pas que la météo change trop c'est vraiment cool c'est là où vraiment on voit les conditions de météo et le cycle jour-nuit changer de manière de manière cool on a vraiment le temps de le voir avec les courses vous pouvez d'ailleurs si vous êtes vraiment complètement fou paramétrer jusqu'à 24 heures de course ce, qui est ce que j'ai pas fait hein, très honnêtement ce que je sais pas qui va faire mais vous pouvez le faire donc c'est vraiment sympa euh, c'est là par contre que je trouve qu'il manque euh, un peu de circuit, principalement Le Mans. Je trouve ça vraiment dommage de ne pas l'avoir mis. Bon, vous avez toujours Ring en course mythique d'endurance, mais Le Mans, je trouve vraiment que c'est un manque. Ça reste une course mythique qui n'est qui est pas présente là dans le jeu et qui n'est pas... pas prévue en DLC. Donc je. C'est mon petit. Euh... Mon petit bémol niveau, niveau course que, que j'ai trouvé. On peut aussi jouer en multi. Par contre, c'est seulement en ligne. Vous ne pourrez pas inviter des, des potes pour jouer en écran splitté chez vous. Et le paramétrage des courses est un peu limité. C'est vraiment le mode course simple. Vous n'avez pas possibilité de faire des courses d'endurance. Pareil, les défis du mode carrière, ça aurait été sympa de pouvoir les faire avec quelqu'un d'autre. Mais là, non, c'est vraiment juste des courses, courses uniques. Quelques options en plus auraient été, auraient été sympas. Alors pour la deuxième course, elle est un peu plus courte. On va, on va passer en vue à la première personne et on va parler un peu du gameplay. Alors niveau gameplay, maintenant, faut, comme je le disais un peu plus tôt, il faut un temps d'adaptation. C'est le gameplay d'une euh, moto, c'est pas du tout la même chose que pour une voiture. Pour une voiture, pour aller à droite, bah, vous, vous appuyez juste à droite, enfin vous tournez le volant à droite, la voiture part à droite, vous voulez aller à gauche, euh, vous tournez à gauche, elle va bah, à gauche. Là, faut vraiment que c'est le, le poids du pilote qui va, qui va qui va indiquer la direction de la, la moto donc il faut vraiment que le pilote se penche d'un côté d'abord pour tourner pour tourner de l'autre côté faut il faut qu'il se redresse et qu'il se repenche de l'autre côté donc c'est c'est un temps c'est un, un temps à avoir c'est faut vraiment plus anticiper ces virages que pour un que pour un jeu de voiture. Mais vraiment, après une heure ou deux, on s'y fait clairement. Hein. C'est pas un souci du tout. C'est vraiment juste le départ qui est compliqué. Mais ensuite, ça passe tout ça. Alors maintenant, les graphismes. Bah, comme vous le voyez, le jeu il est très très beau. Hein. C'est sympa. Les, les décors sont jolis. Peut-être un petit manque de, de vie dans le décor. Comme par exemple, je vais comparer avec Forza, où il y a régulièrement des petites animations dans le décor. Des lâchers de ballons, des avions qui passent. Là, vous n'avez pas trop ça. Euh, c'est peut-être le bémol, mais sinon le jeu est vraiment très beau. Petit défaut, un très léger clipping, qu'on voit principalement dans les rétros. Vous pouvez regarder là dans les rétros, vous voyez que très vite, ça disparaît ce qui, ce qui est dans notre dos. Mais euh, c'est vraiment, vraiment pas gênant. Donc pour conclure, niveau des moins, pour moi il y en a un seul principal, c'est le multi. Qui est vraiment faible. Il manque pas mal d'options à avoir dans, dans le mode mais euh, sinon euh, il sinon n'y a pas trop d'autres moins. Et au niveau des plus, ben je dirais la carrière, vraiment cool, on s'ennuie pas. Les graphismes sont magnifiques. Le cycle jour-nuit et les conditions météo sont vraiment sympas, il y a vraiment un beau changement. Il y a une évolution assez, assez cool et plutôt discrète. On la voit passer sans, sans spécialement s'en rendre compte. Et le gameplay. Même s'il faut un léger temps d'adaptation, dès qu'on l'a en main, ça devient vraiment plaisant, c'est vraiment cool, ça change, ça change des simulations auto. C'est pour ça que le jeu finit avec la note de 8 sur 10. Vraiment un très très bon jeu, même pour les débutants, juste faudra s'accrocher au début. Il y, aura quelques, il y aura une ou deux heures au début où, le, où vous allez avoir du mal à, à piloter, vous allez tout le temps faire des sorties de circuit, etc. Mais avec le temps, vous allez vous habituer et vous verrez que ça passera beaucoup beaucoup mieux. Voilà voilà, euh, merci à tous d'avoir regardé ce test, je vous laisse avec la fin de la course et bonne journée à vous